Le saviez-vous Le sucre, la graisse et les protéines sont vitaux pour vos cellules. Et même si vous pensez manger de façon diététiquement correcte, lorsque vous supprimez l'un de ces nutriments essentiels, vous perturbez un grand nombre de vos systèmes internes. Votre obsession à certains aliments et vos envies de manger plus de sucre, plus de graisse, peuvent aussi venir de ce déséquilibre. Vous provoquez, sans en être conscient, un manque que votre système de régulation de la faim n'aura de cesse que de vouloir combler. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'animaux gros dans la nature Et pourtant, finalement, à bien y réfléchir, ils n'ont aucune notion d'horaire, de qualité nutritionnelle des aliments, ils ne pèsent pas leurs aliments, ils ne rationalisent pas leur nourriture, et mieux encore, ils ne se pèsent pas eux-mêmes. Ils suivent simplement leur programme congénital, leur programme inné. Nous devrions en faire de même. Notre fonction de la nutrition est comparable à celle de certains animaux. Nous avons dans notre corps des systèmes de régulation interne qui font aucunement appel à nos connaissances. Tel l'animal sauvage, nous devrions manger de façon instinctive, et non de façon diététiquement correcte, comme manger trois fois par jour, manger léger le soir, prendre un petit déjeuner conséquent le matin, ne pas grignoter entre les repas, ou encore manger lentement, sortir de table en ayant encore faim, manger de tout tous les jours, etc. En ne laissant pas votre corps se réguler selon ses besoins, vous empêchez les équilibres innés d'opérer. Dans les faits, que manger, quand le manger et en quelle quantité ne relève pas du domaine de la comptabilité ni des connaissances scientifiques, mais plutôt de votre programme naturel. Maintenant que vous avez tout essayé et que rien ne marche sur vous, Peut-être est-il temps pour vous d'aborder le problème de votre surpoids sous un autre angle que celui de l'alimentation. Libérez-vous de tous ces dictates et permettez à votre corps de se réguler seul. Réapprenez à manger de façon naturelle et attaquez-vous au vrai problème. La prise de poids ne peut se résumer au simple fait que l'on mange trop. Agissez sur ce qui vous pousse à manger plutôt que sur le contenu de votre assiette. La prise de poids est la résultante de plusieurs phénomènes concomitants qui vont trouver leur origine dans la génétique, l'acquis et le vécu de la personne. Comprendre pourquoi vous êtes en surpoids vous permet d'agir pour retrouver un comportement alimentaire naturel et inné. La méthode mère, issue des résultats des recherches en neurosciences et en épigénétique appliquée, vous donne toutes les clés pour savoir comment en finir durablement avec vos obsessions à la nourriture. Sortez enfin de ce corps qui n'est pas le vôtre Prenez contact avec l'un de nos coachs neuro en nutrition agréés et méthode-mère présents sur tout le territoire. Pour cela, il vous suffit de remplir le questionnaire situé ci-dessous dans le descriptif de la vidéo et soyez les bienvenus dans votre nouvelle vie.